Vidéo 2 du module 2, comment libérer votre enfant de ses sentiments négatifs. Vous allez apprendre l'écoute active. C'est très important, car si vous ne permettez pas à votre enfant de se libérer de ses sentiments négatifs, tels que l'agacement, la contrariété, la frustration et même la colère, eh bien il va les ruminer jusqu'à ce que ça explose. En libérant votre enfant de ses sentiments négatifs, vous allez désamorcer le mécanisme qui amène à l'explosion. Votre enfant aura le cœur plus léger et pourra passer à autre chose. Il s'agit, après avoir écouté votre enfant avec toute votre attention, en vous contentant d'acquiescer pour l'encourager à continuer, d'identifier le sentiment général qu'a exprimé votre enfant. Pour mieux nommer à haute voix ce sentiment. Peine, frustration, chagrin, déception, votre enfant sera soulagé de pouvoir mettre un mot sur son sentiment. De cette façon, il apprend à reconnaître et mieux accueillir ses propres sentiments. C'est très rassurant de savoir qu'il y a un mot pour qualifier ce qu'on ressent. Et si votre enfant ne connaît pas le mot que vous utilisez, donnez-lui la définition. Ça lui fera un nouveau mot à son vocabulaire. Et ce sera un mot utile puisqu'il lui permettra de nommer un sentiment qui lui arrivera probablement de re-ressentir. Quoi qu'il arrive, ne minimisez pas ce qu'il ressent en disant des choses comme « c'est pas si grave » ou « ne t'en fais pas pour ça ». Ensuite, il s'agit, pour libérer complètement votre enfant de son sentiment négatif, de lui donner ce qu'il désire par le biais de l'imaginaire. Par exemple, si votre enfant veut à tout prix encore manger des bonbons, dites-lui moi aussi, j'aimerais manger des bonbons toute la journée qu'il pleuve des bonbons du ciel et que j'en mange tout le temps et que je n'attrape jamais de caries. » En donnant ainsi à votre enfant ce qu'il désire par le biais de l'imaginaire, vous lui montrez que vous l'avez entendu et compris dans son sentiment. Ce moment pénible devient un moment de complicité. Votre enfant peut alors relativiser ce qu'il est en train de vivre, l'aspect pénible de ce qu'il est en train de vivre, sans que vous ayez à lui faire la morale. Alors résumons la recette à suivre. Reformuler ce que votre enfant vous dit en n'oubliant pas de bien nommer le sentiment que vous avez identifié par le biais de votre écoute attentive. Et enfin, donner à votre enfant ce qu'il désire par le biais de l'imaginaire. Petit exercice, la prochaine fois que votre enfant vit un moment pénible et vous en fait part, après l'avoir écouté attentivement et en acquiescent, écoute passive, reformulez ce qu'il vous dit en nommant son sentiment. Écoute. Active. Et enfin, si la nécessité s'en fait sentir, donnez à votre enfant ce qu'il désire par le biais de l'imaginaire. C'est magique. L'idée, c'est d'accompagner votre enfant dans son ressenti. Voilà. Prenez le temps de faire cet exercice. Moi, je vous retrouve dans le module 3. Faites-vous entendre de votre enfant.